Alors oui, je suis en retard, alors que je vous avais garanti les résultats du thème de Noël, enfin des mots que vous avez créés autour du thème de Noël la semaine dernière, mais euh, voilà, dans la vie, parfois, on prévoit pas tout. Pas tout, pas tout, pas tout Voici les 10 mots que j'ai choisis dans les commentaires que vous avez laissés, vous avez encore une fois été fantastique. as usual, comme on dit en anglais, comme d'habitude en français. Brouh c'est l'adjectif défavorisé, qui a reçu le moins de cadeaux au pied du sapin le soir du réveillon ou le matin de Noël. Et allez, deux années de suite que je suis défavorisé alors que j'ai été plus sage que vous tous réunis. Par extension, être le dernier à se servir en pomme dauphine et se retrouver avec une part bien inférieure à celle des autres invités. Contraction de Noël et de défavorisé. Bravo à toi, Hector Alligator. Deuxième mot Seuiel. Se prononce Seyel. Contraction de seul et Noël. Désigne les personnes passant Noël tout seul. Personnellement, j'ai jamais connu ça, mais il faut quand même penser à ça. Ces gens-là effectivement. Et ça devient un petit peu trop déprimant là. J'espère que vous n'êtes pas un Seuiel ou une Seuiel, ou que vous ne l'avez pas été pour le dernier Noël et que vous ne le serez pas pour les années suivantes. On ne savait pas dire que je vais tous vous inviter pour fêter Noël chez moi, parce que sinon je vais je, je vais faire des blagues. Et franchement, vaut mieux être Seuiel que de venir à écouter mes blagues. Est-ce qu'il y en a qui préfèrent être seuls à Noël et qui aiment ça? Parce qu'ils aiment pas Noël et du coup ils disent non, je préfère rester tout seul. Je sais qu'il y a Noël, il y en a certains qui passent leur temps à regarder des séries et ils se posent tranquillement. Une soirée et une matinée ordinaire pour Il y a des seyelles qui sont contents d'être seyelles. Seyelles, seyelles, seyelles. Et il existe bien sûr le verbe seuiller, l'action de passer Noël seul. Bravo à toi! Lunatune, merci pour ce mot. C'est le troisième mot. A ah, de illusion. Le fait que deux personnes se donnent des cadeaux alors qu'ils avaient convenu de ne pas le faire vient de don et illusion avec le préfixe privatif. Ah, Bravo à toi Alexandre Benoît pour ce mot qui, je suis sûr, doit bien servir puisque beaucoup de gens connaissent cette situation, moi y compris. Ouais. Merci. On a les mêmes cadeaux. Je pense que je sais qu'on avait dit qu'on se faisait pas de cadeaux, mais on a envie de, de t'offrir un petit quelque chose. Moi, c'est un film. <rire> Nouveau départ. Warrior. Enfin, merci. Merci. Ouais, <rire> Et comme dans quasi tous les mu, en tout cas, je crois, voici un mot qui représente une peur. Voici le quatrième. Mélos natophobie. Prend ses origines dans le grec « mélos signifiant « chant » et dans le latin « natal » signifiant « natalité ». Ce mot caractérise la peur panique des chants de Noël passant en boucle à la télévision, à la radio, dans les lieux publics, etc. Par exemple, la chanson « All I want for Christmas is you » Oui, je chante très mal, donc c'est encore pire. De Maria Cahier. De, de Maria Cahier. Bravo. De Maria Cahier Bravo Raph Ah si elle t'entendait <rire> La chanson de Maria Carré qui est connue pour avoir créé le plus grand nombre de mélostanophobes. Bravo à toi pour ce mot très sympathique, Oriane. Cette peur que j'ai choisi parmi tellement d'autres que vous avez créées, encore une fois, dans les commentaires. J'ai choisi celle que je préfère. Il y a des chants de Noël que vous aimez pas vous Regardez là-bas, j'aperçois le cinquième mot. S'esclafuler J'adore ce mot. J'adore ce mot. Contraction de s'esclaffer et simuler. C'est l'acte qui consiste à simuler une joie suite à une grande déception lors de l'ouverture des cadeaux ou de salutations avec une personne désagréable. Alors il y a beaucoup de gens qui ont mis d'autres mots pour cette cette même définition, le fait de simuler une joie quand on a un cadeau alors qu'on est déçu dans le fond. Ben merci. merci euh... <rire> J'ai juste choisi en fait le mot que je trouvais le plus original dans sa création et dans sa manière de se prononcer alors que les autres étaient, voilà, me paraissaient un peu plus simples. Bien entendu c'est une situation qu'on connaît tous très bien, qu'on a tous déjà vécu avec le petit cadeau qu'on trouve pourri mais qu'en fait, euh... non, non, on, le trouve, on le trouve pourri en fait tout simplement. Et il faut qu'on ait l'air joyeux pour pas faire de mal à la personne qui l'a... Waouh, Merci Bravo à toi Jean-Patrick Foiré. C'est sympa. Qu'est-ce que c'est C'est un avion Un oiseau Non c'est le sixième mot Hyperboxyfirme. Waouh, wow. Un adjectif qui est assez lourd à dire du grec ancien hyper qui signifie au-delà de l'anglais box boîte et du latin firmare pour fermer quoi il a pris de l'anglais pour créer son mot français ça va pas c'est la folie bah, bah, bah, bah. désigne une personne très en avance sur ses cadeaux de Noël en général une personne hyper boxy firme a déjà emballé tous ses cadeaux avant la mi décembre Bon bah ben voilà c'est prêt, j'ai fini d'emballer les cadeaux. Mais euh, On est en septembre, bah oui Et au contraire, un hypoboxifirme est une personne qui est toujours en retard pour ses cadeaux de Noël. Ce qui arrive moi quand même. Mais je connais un mec qui est comme ça pour ses vidéos sur le thème de Noël qui sont un peu en retard. Ouais, par contre, ça, ça, ça existe. On peut aussi noter le mot imboxifirme qui signifie celui ou celle qui ne prend tout simplement pas le temps d'emballer ses cadeaux. Comme si j'avais pas fait de vidéo pour vous. Voilà, tout simplement. Et vous vous êtes plutôt du jour hyperboxifirme ou hypo boxifirme faudrait un mot pour désigner euh, quand est... on est vraiment euh, sur la limite, quoi, qu'on le fait juste. Euh, juste la veille. On n'est pas, pas en avance, on n'est pas en retard non plus, mais on le fait juste sur le fil du réveillon de Noël, hein, le jour même ou même quelques heures avant. Je suis plutôt de ce genre-là. Je suis philo-boxifier. Bravo à toi, Lulu, c'est un mot qui est difficile à prononcer, mais qui était très bien trouvé, très bien construit, qui m'a fait rigoler et que j'ai trouvé très sympathique. Le septième mot est le mot éterno C'est la personne qui affiche toujours des décorations de Noël des mois après la fin des festivités afin de rentabiliser l'effort déployé pour les installer. On est en mars, je comprends pas pourquoi tu gardes encore tes décorations de Noël. Oh, ben je sais pas. Vient de éternel et Noël Ah bah tiens Bravo à toi Alexandre Benoît Alexandre Benoît Attends mais j'ai déjà choisi un mot de... que t'as créé là Eh ben mec J'ai choisi deux de tes mots Pas très sympa pour les autres qui ont créé des mots et que j'ai pas choisi Mais c'est vrai que j'ai choisi honnêtement les mots qui me parlaient le plus et qui me faisaient le plus plaisir Donc voilà je suis désolé Et puis en même temps je fais un petit cadeau à quelqu'un je, je lui choisis deux mots Tu peux être fier Alexandre Benoît Tu peux être fier Oh oh Huitième mot que j'ai choisi. Cadoception. C'est un nom féminin issu de cadeaux et inception. Désigne le fait d'emballer un cadeau dans un cadeau autant de fois de souhaiter afin de faire durer le plaisir de déballage ou de troller son destinataire. Ah merci, qui est grand ton cadeau. Ah Ah Bon. Attends, mais tu vas où je vais chercher le microscope Et on nous précise synonyme ou équivalent, poupérucisation. C'est difficile à dire, poupérucisation. Félicitations à toi, cher Quentin Girandier. N'arrive bientôt à la fin, mes amis, c'est le neuvième mot. Pratique à doter. Moment où les cadeaux deviennent utiles plutôt qu'agréables. Vient de pratique et cadeau. Puis le suffixe T qui désigne une période. Ouais, je c'est pas, c'est quoi Je suis une Bah oui. Bravo à toi Alexandre, Benoît, non pas deux mots, mais trois mots, mec Trois mots Il y a du champion en toi, petit. Tu sens ce que ça sent, là Ça sent le champion. Le champion de la création des mots. Viens avec moi dans ma team et on deviendra les champions du monde. Allez viens, viens, viens, on est bien. Allez viens, on est bien, bien, bien, bien, bien. Non mais sérieusement, bravo. Fallait le faire pour créer que trois mots qui me plairaient autant. Et je vous avoue vraiment que j'ai pas fait exprès. En général, j'en choisis euh, plus d'une dizaine, il y en a souvent une quinzaine. Et après, je refais une sélection parmi cela et je garde ceux que je, qui me plaisent le plus, tout simplement. Et il se trouve que voilà, c'était trois fois les tiens. Ne le détestez pas, s'il vous plaît, messieurs, mesdames. Nous sommes donc au dernier mot que j'ai choisi. Natablazé. C'est l'action de ronchonner à Noël. Exemple. Oh, il a passé la soirée à, Nata Blasé, à que la fête de Noël, euh, c'est pas vraiment, ça n'a rien à voir avec le christianisme, et patati et patata. Contraction de natalis, la natalité qui donne son étymologie au mot Noël et de blasé, se dit d'une personne qui n'éprouve de plaisir en rien. Certaines personnes se sont spécialisées dans la natablasion, on les appelle des natablaseurs ou des natablaseuses. Est-ce que vous en faites partie Est-ce qu'il y a des seuiels parmi vous qui natablasent tout le temps En général, les ceux qui sont contents d'être seuiels, c'est ceux qui aiment bien natablaser. Quoique ceux qui sont pas contents d'être seuiels, ça peut leur arriver de natablaser aussi, parce que du coup, c'est un peu naze quand même, hein, ça leur fait pas plaisir, alors euh, ils ont quand même... Euh, ils ont ils ont raison. Et si vous êtes poussé par une crise de mélocénatophobie, en général, c'est aussi que vous allez probablement vous mettre à nata blasé. À nata Qu'est-ce qui m'arrive Ça C'est parce que je raconte trop de conneries. Punaise, qu'est-ce qui fait moche Non, non, je rigole, on va pas refaire comme la dernière vidéo. Et le mot qui a eu le plus de likes. je ne sais pas pourquoi je chante, mais je fais ça très souvent. J'aurais dû bosser dans la pub pour faire des jingles, quoi ma femme travaille un petit peu dedans, donc c'est peut-être pour ça, à hein, force de l'entendre chanter des jingles et tout... Mmh. C'est le mot cas déception, le fait d'être déçu par un cadeau. Alors il, il est c'est bien, hein, bravo parce que tu as eu le maximum de j'aime dessus, mais je le trouvais un petit peu simple. Après, parfois les mots simples, ce sont les mots les plus utiles. Je trouvais par exemple que le verbe s'esclafuler était un petit peu plus travaillé, un petit peu plus recherché, ça allait un petit peu plus loin. J'aurais préféré qu'un mot comme ça gagne. C'est oh, bon, hein, lui, il nous fait chier là, à nous dire qui aurait dû gagner ou pas. Mais j'ai quand même droit de donner mon avis, voilà tout simplement. Voilà. Ces vidéos-là sont faites juste simplement pour donner mon avis. Moi en soi, je vous donne juste 10 mots que je choisis, ce que j'aime bien, pourquoi j'ai amis, etc. Mais voilà, ça n'a aucune légitimité. -dire, vous, vous avez peut-être d'autres mots que vous préférez et que vous auriez vu dans cette vidéo. Le but, c'est simplement de s'amuser et de temps en temps de dire que ce mot-là, il est pas bien, il n'aurait pas dû être pour les meilleurs. Non, mais bon, bravo à toi, l'autre gaucho, Ça reste le mot star et il faut le souligner. Et les autres, si vous voulez gagner, bah alors faites venir les gens sur la vidéo, vous leur dites, hey, votez pour mon mot-là. Il faut qu'il y ait 500 personnes euh, qui votent pour mon mot. Vous harcelez les gens, vous leur balancez le lien tous les jours. Hey, vote, vote, vote pour moi. Voilà. Crée trois comptes, vas-y. Regarde la vidéo et voilà, laisse défiler les pubs. <rire> Ah qu'est-ce que je suis concombre. Bon, ben, faut pas que je dise trop de gros mots. Voici hein. le mot que moi j'ai créé. Hein, voilà, encore une fois j'ai pas oublié. Je sais pas pourquoi je vous dis à chaque fois ça, c'est comme si j'étais en train de me dire, euh, ouais ah, les gens sont peut-être là, il a peut-être oublié le mot qu'il fallait créer, oh là là. T'imagines s'il ne met pas le mot qu'il a créé là C'est Il nous dit à chaque fois qu'il va créer un mot, il a peut-être oublié de le faire. Tu vois, là on est au cas cinquième mot et je suis déjà en train de penser au mot qu'il a créé et peut-être qu'il a oublié de le faire. Alors bravo Raph, tu, tu joues super bien. Voilà. Le mot en question est le mot Amondalis. C'est bizarre, ce mot sonne un peu anglais. Et ça me déplaît. J'aime pas quand il y a de l'anglais dans le français. Qu'est-ce qui se passe Explique-nous. Je veux tout savoir. Ce mot est issu d'un mélange entre le nom de famille Amond et euh, du mot Natalis, qui est donc l'origine du mot Noël en latin. Amond. Mais, mais pourquoi Amond Ça vient de John Amond dans Jurassic Park. À cause de l'expression, j'ai dépensé sans compter. Ce nom féminin, l'Amondalis, désigne en fait une sorte de maladie mentale qui nous entraîne à acheter des quantités de cadeaux énormes. Et souvent, c'est bien étiré des mois avant. On justifie le fait que Noël arrive. Pour Acheter plein de cadeaux et ça arrive encore plus souvent quand on a des enfants. On a envie de leur faire plaisir et du coup on leur achète, c'est marrant, des cadeaux euh, trois mois à l'avance. Voilà, et on, a, on dépense, on dépense plein d'argent comme ça et on est un petit peu atteint d'un monde d'Alice. Alors on pourrait l'étendre aux anniversaires aussi. Hein. Tiens, je t'ai acheté ça pour, euh, pour ton anniversaire. Mon anniversaire c'est dans trois mois Oui, non, mais comme ça, voilà, c'est déjà fait, tu l'as déjà. Et un mois plus tard, euh, rebelote, on achète un cadeau. Hein. Et puis ensuite, euh, le jour de l'anniversaire, oh il faut absolument que je le un cadeau parce que c'est le jour de son anniversaire. Et on se rend compte que finalement, ben, on a dépensé sans compter. Lou le mélange avec le bon John Monde. tout simplement qu'il qu en soit bravo à vous encore une fois c'était top de voir toutes les tous les petits mots que vous avez créés. Et comme vous avez pu le voir je suis allé plus vite que les dernières fois j'ai pas mis six mois à sortir la vidéo hein. j'avais dit que je la sortirais la semaine suivante ça a pris deux semaines voilà c'était un petit peu plus long mais c'est quand même mieux que six mois pour le dire ça vous laisse aussi euh, plus d'espoir euh, de savoir que la vidéo va sortir rapidement je vous donne pas trop de délai pour la prochaine fois hein. Je ne pas dire une semaine parce que voilà s'il y a encore des, des petites choses qui m'empêchent de faire la vidéo ça sera dommage donc on va dire peut-être euh, d'ici deux trois semaines euh, ça c'est un petit délai comme ça tranquillou comme ça ça vous laisse encore un peu plus de temps pour faire venir des gens pour créer des nouveaux mots et euh, pour votre pour vous et pour créer des nouveaux mots ben bah justement je vais vous donner le nouveau thème qui est univers oui bah alors je sais comme sujet c'est vaste à très vite très cher équipage non mais ça c'est nul faut que je trouve quelque chose de mieux pour dire au revoir oh, oh, oh. vous êtes tous une bande de stars comme des étoiles